Alors Je suis Marie-Josée Risse Minervini, je suis Brigitte Borsoni. Alors Toutes les deux, nous sommes psychologues cliniciennes. Nous avons travaillé ensemble dans un même service de gynécologie obstétrique dans un centre hospitalier régional. Et ensemble, nous avons souhaité écrire un livre que nous allons vous présenter aujourd'hui et qui s'intitule « Des femmes, des bébés et des psys, échange fécond en milieu hospitalier ». Notre métier, c'est un métier un peu mystérieux. Souvent, beaucoup de personnes se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe dans le bureau ou dans la rencontre avec le psychologue ?» Et là, l'idée, c'est de, de faire entendre un petit peu euh, ce soin particulier. Il y a 57 petits récits courts qui sont présentés sous forme de, de séquences, euh, comme une séance quand les femmes viennent nous parler pour rendre compte... Euh, de ce qui se passe pour ces femmes lorsqu'elles franchissent le pas de venir parler à l'une d'entre nous. Nous avions aussi l'idée de de souligner avec tous ces parcours, la, la grande variété des parcours présentés, euh, l'incroyable richesse et diversité euh, des vécus des femmes autour des événements de vie que sont la maternité euh, ou parfois certaines pathologies euh, dites féminines et euh, voilà, de, de bien les, de, de soutenir comment euh, écouter les femmes dans ces moments-là, les accompagner peut être précieux, notamment au tout début de la vie d'un petit homme. Oui, et puis peut-être c'est l'occasion aussi de dire que le milieu médical, les compétences médicales progressent énormément, il y a de plus en plus de possibles, ce qui est à la fois tout à fait extraordinaire, et en même temps, ce n'est pas sans incidence sur le vécu des femmes et des couples et des bébés. Et notre travail à nous, c'est de permettre à tout, toutes ces femmes euh, de rester peut-être actrices euh, dans ce qui se passe pour elles dans leur corps. Nous avons euh, écrit ce livre euh, en étant au plus proche du parler des femmes euh, dans leur diversité, donc c'est écrit à la première personne et notre présence à nous, psychologues, est perceptible au travers de leurs dires, de leur manière de reprendre ou nom euh, euh, des éléments que nous avons pu euh, échanger. Effectivement, que ce n'est pas un dialogue entre la femme et le psychologue, mais seulement les dires des femmes qui nous sont adressées. Et peut-être comme ça, accéder un petit peu à ce qui se passe euh, au plus intime de soi, quand on traverse des moments euh, particuliers autour d'un événement médical qui peut être euh, compliqué, euh, plein d'incertitudes, euh, menaçant, éprouvant. Alors ce livre s'adresse, euh, dans notre, notre première idée, euh, à tous les professionnels, à tous nos collègues, euh, professionnels et étudiants des secteurs de la santé, du social, de l'éducatif, tous les professionnels autour de euh, ce qu'on appelle la périnatalité, la grossesse, la naissance d'un bébé, les toutes premières années de vie, mais aussi des professionnels euh, finalement des secteurs de l'adolescence ou des adultes. Et puis euh, très très vite nous avons eu l'idée, nous avons senti que ce, qui, ce, que, nous allons écrire, ce que nous allions écrire pouvait au fond s'adresser à tout un chacun. Euh, bien sûr, les femmes qui, dont les parcours compliqués euh, vont les amener dans ce genre de service pour ce type de soins, mais au fond, euh, toute personne un petit peu curieuse de l'humain, parce que la maternité, la maladie, au fond, ça concerne chacun. A travers des témoignages de, de ce livre, euh, qui sont donc notre... Nos, nos reconstructions d'extraits de séances euh, de faire euh, vivre une expérience au lecteur autour des effets féconds euh, de la parole des, des effets vivifiants même dans même au travers euh, d'un moment très difficile d'une histoire douloureuse combien le fait d'être euh, écouté euh, au plus près de, de ce, ce qui se vit intimement, d'être accueilli, peut permettre effectivement de, de repartir dans une dynamique de vie. Euh, donc notre livre, je crois, porte cet espoir.